Case, il touche les enfants ah ah oh <rire> je m'attendais pas à ce qu'il vienne Voilà, je me suis fait un petit décor, euh, un petit décor Halloween. C'est une très belle chambre, voilà. Euh... Coucou. Vous l'avez vu Vous l'avez vu Je parle pas de mon cul Vous l'avez vu Ah, ça fait un petit peu froid dans le dos, hein. En plus, regardez, je suis un fantôme. Ce soir, on va découvrir l'événement Traumatica sur Europa Park Minecraft, comme chaque année. Alors, l'année dernière, il me semble que je l'avais pas fait. Euh, un peu moins de bruit, toi, quand tu manges, s'il te plaît, merci. Oui, parce que, regardez, je suis en compagnie de ALBM E. I. Arrête de bouger, 5921 Qui fait partie du staff et qui va me guider Tout au long de la soirée, je veux faire un test J'éteins la lumière là, et ça fonctionne tout pareil Oh là là oui parce que vous savez les économies D'énergie hein, donc voilà je viens de réduire De l'éclairage et ça fonctionne, super Du coup en fait moi je suis quasiment dans le noir pour de vrai C'est excellent, c'est ouvert, mais attendez mais c'est pas normal Que ce soit fermé, ah mais y a personne, l'événement a été Privatisé, non il a été privatisé genre pour moi Mais non, mais ils sont foufous Bah merci du coup, je disais déjà merci évidemment de m'accueillir Mais bon, euh, je savais pas que ça a été Privatisé carrément ils sont complètement malades. Je vais le démarrer Allez je te suis désolé je suis dissipé Ah c'est pour les VIP Et comme je suis VIP enfin, je crois C'est pas par là Ah ah ah mais, mais d'accord ok il y a des passages secrets Ok allez je le follow Et bah voilà on est enfin rentré dans le vrai traumatisme Wesh Prévenez, non Commençons par ce pack. Oh là là là, c'est gore. Oh, c'est gore. C'est des tomates, ça, je reconnais. C'est parti. Euh... C'est un vrai, ça, ou c'est un faux Parce qu'en en fait, faut savoir que sur le serveur, il y a des faux, il euh... y a des faux, mecs. Mais je sais pas si c'est un faux ou pas. Mad Dog, the chief of the pack, fed up, he's ready. Oh, c'est un faux C'est trop bien fait, regardez, c'est un faux. Regardez, c'est un bot. Il a écrit dans le chat C'est un faux quand même vachement bien scripté Es-tu hein. es prêt à affronter la guerre des clans Oh oui je suis prêt je rentre C'est parti Première maison Avec les, les screamers qu'on connaît. Hein. On sait que... Bonjour On sait qu'il qu y en aura Ah bah ça a pas très bien marché là Parce que j'étais dissipé Ça va péteille Moi je me casse Oh, de la bonne viande. Ah putain, je regarde jamais là où il faut. J'ai niqué tous les screamers dès le début. Ok. Alors ça, c'est un micro-ondes avec une pasta box que j'ai cuisiné tout à l'heure. Enfin, j'ai cuisiné, c'est vite dit. Oh là là. Oh là là. Bonjour. Pas de problème à ce niveau-là. Une petite voiture. Eh hey Je commence à être un petit peu moins euh, sursautard, comme on dit, hein. Je commence à être plutôt pas mal. La guerre des clans, du coup. Alors ça, c'est euh, c'est quoi comme clan, là C'est... Oh là là, l'arsenal Oh, bah ça, je l'avais vu venir, enfin. Je l'avais vu venir. OK. Là, ça va venir aussi. Désolé si je pre-shot les, les... Bonjour Vous ferez attention parce qu'il y a les portes elles, euh... Mais ça va frère Calme toi Et ben voilà Mais ils peuvent pas tirer la chasse d'eau par ici Incroyable Oh Oh je m'en souviens Par contre je m'en souviens Mais je me souviens que l'année dernière ou il y a deux ans Ils avaient fait euh, la même chose Et par contre je m'étais vraiment chié dessus je m'étais vraiment chié dessus. Bien bien. Alors, et pour le moment, première maison, après je suis là pour ça. C'est bien parce qu'au fil des années, du coup, euh, bah, je vois le, le truc évoluer. Et c'est vrai que du coup, j'ai de moins en moins peur. Après, il faut savoir que la première fois qu'on y était allé, que j'ai découvert ça, la première fois que j'y suis allé, euh, forcément, moi je connaissais pas tout ça, je m'attendais à rien. Et là j'avoue que bon, je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait pas le même effet. Mais du coup, c'est trop cool du coup de, de voir ça sous un autre angle. Passons aux ghouls et leur férocité impériale. J'adore, c'est de la poésie cette musique. Alors, euh, Shockster Pass. Ah oui, ça c'est pour les VIP comme moi. Bonjour. Allez, c'est parti. C'est pas par là. <rire> non, ça aussi c'est un fake. Je suis trop con. Oh, la vérité, je suis trop con, les gars. Bah, gros big up, c'est bien. Il y a tout le staff, il est à fond en fait. Et moi, je croyais que c'était du fake. <rire> Hello. <rire> Incroyable. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Je sais pas où il faut aller. Eh bah, ben, c'était par là. You will surely make them fool, but certainly not for long. D'accord. C'est à dire que, en gros. Euh... Ah j'aime moins l'ambiance là Ah l'ambiance me parle un petit peu plus par ici il va falloir se brosser les dents quand même il va falloir se brosser les dents Attends Attends je vais lire après parce que je vais essayer de rester euh... Voilà à fond dans le truc Mais pourquoi le son il vient après Oui oui oui euh, parle moi meilleur quand même Toi t'évites de me toucher les pieds j'ai jamais fait euh, Traumatica dans la vraie vie sur Europa Park. J'aimerais bien le faire, en vrai. Mais bon, ça me fait peur. Mais j'aimerais bien le faire euh, d'aller à Europa Park euh, pour Halloween. Il y a jusqu'à fin octobre, en toute façon, c'est ça Oh Ok. Ok. Enfin, attention, il y a des eaux un petit peu partout. Je sais pas si je peux en ramasser un. C'est jusqu'au 12 novembre, en vrai. Oh Merci JD, d'accord. Attends, mais il grave... Euh... Il y a grave moyen que j'organise ça en vrai Ok Incroyable. Incroyable Incroyable Alors entre la première et la deuxième Je pense qu'en fait il est en train de faire monter crescendo Probablement avant de passer à la troisième maison Allons faire une scare zone ouais vas-y Donc les scare zones c'est les zones effrayantes Genre c'est pas des maisons c'est juste un endroit où tu te balades Et euh... Alors attends parce que là il y a un snack Donc euh, je t'explique moi j'ai une petite faim Hein, J'ai mangé une pasta box. Oh, c'est stylé! Bonsoir. Faut que je fasse quelques petits screenshots quand même. Euh... Bon, enfin, je verrai ça après. Il me fait un peu peur, lui, des fois quand même. Tu sais qu'il me fait peur. En plus, il vole et tout. Il s'est pris pour Jesus. Il s'est pris pour Jesus Christ. Il cheat! Du... Ça, c'est pas du. du euh... Arrête! C'est du fake ou c'est pas du fake ça? Non, ça, c'est du fake parce qu'il n'y a pas le pseudo. Parce qu'à une époque, il y avait une histoire où il y avait des pseudos des fois, et des fois il n'y avait pas de pseudos. Et en fait, je savais jamais si c'était des bots, ou si c'était pas des bots. En fait, c'est tellement bien fait, des fois tu sais même plus. Euh, comme toi quand même. C'est un peu comme une maison finalement. Enfin, c'est pas une maison, c'est un extérieur du coup, mais euh... j'aime bien l'ambiance qui y euh, dégage. Salut Cédric Euh, Frère, euh... enfin, soeur Mais ça c'est... Regardez, c'est une fake aussi. En fait, c'est pas une fake. <rire> Arrête Arrête c'est bon! C'est bon là, les gars! Laissez-moi regarder! Ça, c'est du fake, je sais plus, je ne sais pas! Eh, hey, Chris Marthez, arrête! Retourne dans danse avec les stars, moi je monte! Je peux pas monter! Ah, c'est marrant, il est plus là! Ah, c'est con, hein. vous avez vos zones attribuées! hein euh <rire> Bah, je sais plus qui est vrai, qui est faux, voilà, euh, même avec les pseudos, moi! Voilà. Eh, hey, moi je serais le connard, je me cacherai là! Et je me retrouverais bloqué comme un bouffon et je pourrais plus repartir. Parce que j'aurais trop peur. Genre là, euh, dans la vraie vie, euh, je sais pas qu'est-ce que je fais. Hein ah bah voilà, je passe par là, je Oh non Oh non, je suis bloqué <rire> Allez, salut bah, je, je regarde les décors en même temps, j'essaie de pas trop me faire déconcentrer. Eh, hey, donne ton steak, c'est bon ça <rire> Le mec, il a rien compris Allez, salut Wesh Ils sont des millions non, ils sont deux. Ils sont deux, euh... Ah, c'est marrant. Il a tout cassé. T'as cassé la barrière T'as cassé la barrière <rire> On danse Chris Marquez <rire> Eh, c'est excellent, les gars. Franchement, merci, ça fait trop plaisir. J'ai kiffé J'ai kiffé. Le running gag. Moi ouais. bon, aussi, je sais faire du growl. Alors euh... Appelez un staff. C'est quoi votre numéro C'est quoi ton numéro, Lara <rire> Let's go! Changement d'ambiance noire. Oh, j'aime bien. Les bruits des pizzacottos là, pizzicotto là. Comment ça s'appelle? Je savais en plus qu'il y avait un screamer. Eux? Oh tu fais la tête? Il a une tête à s'appeler Jean. J'aime bien l'ambiance sonore. Ça j'aime Bah oui mais faut pas mettre un screamer ici Vous saviez très bien que j'allais arriver ici <rire> Bah oui Un peu de jugeote. Oh. J'aime pas cette ambiance par contre Genre ça j'aime pas Tout ce qui va être enfant Ah en plus c'est Chris Marquez hey, Chris Marquez il touche les enfants ah Wesh Bah, ça c'est vraiment bien fait! Eh, <rire> <rire> hey, bien fait! Bien fait, les gars! Là, j'ai kiffé! Là, j'ai kiffé! Vas-y, je veux bien manger, je veux bien grailler un morceau! Hein. Je sais pas où je dois aller, par contre. Ah, c'est du Edith Piaf! Ah, c'est sympa! Euh... Euh... Oh, les rires d'enfants, ça m'insupporte! Ah, <rire> Enchanté Eh <rire> ouais. hey, ils ont mis des sons de, du Black Ops zombie Ils ont mis des sons de Black Ops Les boss <rire> Bye bye, bye, bye. C'est trop bien C'est moins bien C'est pas cool ça, ça C'est pas cool j'aime bien ça J'aime bien et hey, c'est pas les trucs de Warden ça Je m'attendais pas à ce qu'il vienne Oh trop bien Ah oui Ça j'aime bien Ça j'aime bien Ah Alors celui-là c'était mon préféré pour le moment Parce qu'elle m'a fait vivre plusieurs émotions La classe à Dallas J'ai mon trône C'est pour la photo Nice Faire caca Merci les gars GG dans le chat GG dans les commentaires Merci à toi Mkolo pour ta visite Nous sommes très heureux de t'avoir présenté cette nouvelle édition ben, Merci à vous les gars Encore une fois pour la privatisation Ça fait super plaisir Gros GG évidemment euh, Gros GG pour euh, tout ce que vous avez fait Comme chaque année En plus on a pu innover euh, ce nouveau décor Euh innover... Non inaugurer pardon Ça fait plaisir je suis content Mkolo